Dans cette vidéo, je vais vous donner le classement des 10 Safe Made -women, les plus riches d'Amérique en 2021. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, je te demande juste de t'abonner, de liker, de commenter et de partager pour permettre à YouTube de nous référencer au maximum, comme énoncé dans l'intitulé de cette vidéo. Je vais vous donner le classement des 10 self romaines les plus riches d'Amérique, celles-là qui ont déjà atteint le milliard de dollars. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. À la première place de ce classement, nous retrouvons Diane Hendrix, âgée de 74 ans. Cette entrepreneur dirige l'entreprise Elicie Supply, l'un des plus grands distributeurs en gros, de toiture, de bardage et de fenêtres aux États-Unis. Sa fortune est estimée à plus de 11 milliards de dollars. À la deuxième place, nous retrouvons jeudi Faulkner. Âgée de 78 ans, cette PDG est fondatrice des -System, le plus grand fournisseur de logiciels de dossiers médicaux aux États-Unis a créé sa société dans un sous-sol au Wisconsin en 1979. Sa fortune est estimée à 6,5 milliards de dollars. A la troisième place, nous retrouvons Meg Whitman, 65 ans, PDG de Libby. Meg Whitman est celle-là qui est connue pour avoir permis à eBay de passer de 5,7 milliards de dollars à 8 milliards de dollars durant euh, l'intervalle compris entre 1998 et 2008. Sa fortune est estimée à plus de 6,3 milliards de dollars. À la quatrième place nous retrouvons Judy Love. Judy Love et son mari Tom Love ont ouvert leur première station service à Watonga, dans l'Oklahoma, en 1964, grâce à leurs près de 5000 dollars aux parents de Tom Love. Sa fortune est estimée à 5,2 milliards de dollars. À la cinquième place, nous retrouvons Marianne Illich. Marianne Illich et son mari Mike Illich, décédés en 2007, ont cofondé la chaîne Little Caesars Pizza en 1959. La fortune de cette dernière est estimée à 4,4 milliards de dollars. À la sixième place, nous retrouvons Johnel Hunt, 89 ans. Durant l'année 1961, Jonel Hunt et son mari J.B. Hunt, décédés en 2006, ont vendu leur maison et ont contracté plusieurs prêts pour lancer une entreprise d'emballage de coque de riz. Cette fortune est estimée à 4,1 milliards de dollars. À la sixième place, encore nous retrouvons Lee, 62 ans. Lee est la PDG du fournisseur informatique SHI International dont le chiffre d'affaires s'élève à plus de 11,1 milliards de dollars et qui compte plus de 2000 clients, notamment Boeing et ATT. Sa fortune est estimé à plus de 4,1 milliards de dollars. À la huitième place, nous retrouvons Linda Resnick. âgée de 78 ans, Linda Resnick est l'experte en marketing de la Wonderful CO, un conglomérat alimentaire de près de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires dont elle est la propriétaire avec son mari Steward Resnick. A la 9e place, nous retrouvons Gail Miller, âgée de 77 ans, Gail Miller et son mari Larry Miller, décédés en 2009, ont transformé un simple concessionnaire Toyota en une entreprise de 5,3 milliards de dollars. Sa fortune est estimée. À 3,7 milliards de dollars. À la dixième place, nous retrouvons Doris Fisher, âgée de 90 ans, la plus âgée de ce classement. Doris Fisher et son mari Don Fisher, décédé en 2009, ont fondé la marque de vêtements en 1969. Sa fortune en 2021 est estimée à 3,5 milliards de dollars. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous demande encore une fois de liker, de partager et de commenter. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Cela est très important pour accroître notre communauté. On se dit à la prochaine. Peace.